Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Dans la dernière vidéo, nous avions remonté le temps pour se faire une idée des menaces écologiques et nucléaires qui planent sur l'humanité. Et pour continuer dans ce sujet, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour se rendre compte à quel point la guerre fait partie du patrimoine d'Homo sapiens et ce, depuis la nuit des temps et nous ferons le point sur les conflits en cours en 2017 pour essayer de comprendre pourquoi l'homme fait-il toujours la guerre et ça c'est juste après le générique. L'homme et la guerre c'est une longue et déchirante histoire d'amour car de tout temps les civilisations de notre planète y ont consacré une énergie folle. La plus vieille guerre pour laquelle nous ayons des traces écrites déroulé au 27e siècle ante Christum d'Atum avant JC, même pas foutu de parler latin elle opposait deux états de Sumer nommés l'Agash et Uma mais bien sûr il ne s'agit que de la première guerre pour laquelle les historiens ont une trace écrite mais il est évident que bien avant cela l'homme avait déjà goûté au champ de bataille et c'est après deux siècles d'heures deux siècles que Uma sortit vainqueur de ce conflit et ce fut la fin la dynastie lagache. Cette première guerre de l'Histoire, comme bien d'autres par la suite, aura eu pour raison un différent territorial. C'est d'ailleurs souvent cela qui a motivé les guerres, plus de territoires pour plus de ressources, plus de richesses et plus de pouvoir pour les dirigeants. Mais quid de nos jours Les puissants de ce monde se battent-ils toujours pour conquérir des territoires et des ressources En 2017, 36 conflits font rage sur terre. Ces heures vont du conflit récurrent depuis des décennies, pour lesquels aucun traité de paix n'a encore pu être signé, jusqu'aux guerres actives telles que la guerre civile syrienne. Quant aux pertes humaines, elles sont également très variables pouvant aller de 200 morts, comme dans le cas du conflit maritime intercoréen, mais peuvent aussi dépasser les 500 000 morts comme c'est le cas avec le conflit armé birman. Mais au final, pourquoi toutes ces guerres Est-ce pour conquérir de nouveaux territoires pour engranger de nouvelles ressources Est-ce que c'est pour le pétrole que se bat le monde Eh bien non, sachez que sur les 36 conflits actifs à ce jour, 9 d'entre eux sont des guerres civiles où le peuple s'insurge contre des gouvernements, souvent totalitaires. Certaines de ces guerres durent depuis plus de 20 ans, alors que d'autres ont pris naissance dans ce que nous avons appelé le printemps arabe. Et à la seconde place des casus belli, on retrouve les guerres de religion, ou plutôt devrais-je dire les guerres menées sous prétexte de religion. Car au final, quoi qu'en dise la propagande, les médias ou certaines théories du complot, on remarque que les principales religions de ce monde, que ce soit la chrétienté, l'islam, le judaïsme ou encore le bouddhisme, prônent toutes des valeurs de respect. Alors au fond, on est en droit de se demander si ces mouvements extrémistes ont bien compris le fondement de leurs dogmes. Oui, ça m'énerve un petit peu. Et sur la troisième marche de ce podium de l'atrocité, on retrouve les conflits séparatistes. Il s'agit là de groupes d'individus en désaccord avec la politique de leur pays mais qui ne mènent pas au soulèvement du peuple. La plupart de ces conflits durent depuis plus d'une décennie et n'ont fait qu'un nombre très limité de victimes au regard de la durée. On se rend compte alors que sur les 36 conflits qui ont lieu en 2017, seuls 3 sont des conflits qui ont pour raison un différent territorial. Il s'agit du conflit inter-soudanais, du conflit du cabinet dont je suis sûr la plupart d'entre vous n'auront jamais entendu parler avant cette vidéo, et bien sûr le plus célèbre d'entre eux, il s'agit du conflit israélo-palestinien. Et je suis sûr qu'à ce moment là de la vidéo, vous vous dites que j'ai oublié l'ennemi numéro 1 de la planète en ce moment, Daesh, qui mène une politique expansionniste sous couvert de dogmes religieux. Mais le problème est plus vaste et complexe qu'il n'y paraît. La guerre contre Daesh n'est pas un conflit à part entière mais une multitude de fronts comme par exemple au Nigeria avec l'insurrection de Boko Haram. Il faut alors voir l'État islamique comme un proto-État qui occupe une place de belligérant sur 4 conflits impliquant 23 pays et qui tente de déstabiliser des gouvernements soit par de la conquête de territoires ou alors par des actions terroristes. Récapitulons, en 2017 la plupart des conflits surviennent soit pour des raisons pseudo-religieuses, soit pour des raisons de contestation de gouvernement. Alors, si aujourd'hui l'horloge de l'apocalypse est si proche de minuit comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est principalement à cause de la politique d'armement nucléaire menée par les principaux états du monde. Mais ces états ne sont pas directement menacés par des voisins avides de conquêtes territoriales. Certes, ils prennent part aux guerres en tentant tant bien que mal d'endiguer les conflits. Mais on est en droit de se demander pourquoi des pays comme les USA, la France, la Chine ou encore la Russie tiennent temps à posséder et moderniser leur puissance de feu nucléaire La réponse à cette question, ça sera dans la prochaine vidéo que je vous invite à aller voir si elle est déjà sortie, autrement il faudra faire preuve d'un tout petit peu de patience avant d'aborder le pourquoi du comment de la bombe nucléaire, son histoire et surtout sa nécessité. Désormais vous en savez un petit peu plus sur l'homme et la guerre et j'espère avoir réussi à vous donner une vision plus claire des conflits actuels. Sur ce. Portez-vous bien, n'oubliez pas lâcher un max de pouces bleus si vous pensez que cette vidéo mérite d'être mise en avant. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut